Yes. Ah, hey. Je veux le louer, le louer, le louer, Joshua, le louer, le louer, le louer, quel privilège, oh le louer, hmm. le louer, ah yes. et Joshua. moi je sais le qu'avec les anges, le louer, je le louerai encore. Oh, il est mon doudou. Oh, je l'aime. Je l'aime. C'est ma volonté, je l'aime. Je veux le faire. Le louer. Oh, il est mon ami. Mon confident. Je le loue. Oh, le louer. Célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, oh, célébrer, célébrer, oh, célébrer, oh, célébrer, célébrer, célébrer, le proclamer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer, célébrer,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 et oui, mon âme le sait très bien. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Alléluia. Oui, yeah. oh. Alléluia. Oh. Oh. Seigneur, Dieu. Dieu. Dieu. Seigneur merci pour ton amour, pour ta présence, Père. Merci. Et... merci Seigneur, Alléluia.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 Très bien Merci papa Alléluia